Ça me fait sier, Mais ça me fait vraiment sier. Alors veuillez m'excuser pour ce vilain jeu de mots. <rire> C'est pas... C'est un petit clin d'œil à un abonné qui est venu me rendre visite sur le salon du bois épinal en me disant que j'utilisais trop le mot fait scier avec un C devant à la place d'un S. Vous allez voir, l'astuce qui va suivre est assez sympa et je pense qu'elle va aller direct dans vos ateliers. Et ça coûte que dalle. Miroir, mon bon miroir, ni moi qui est le plus beau. Bon, et franchir avec tes conneries parce que ça commence à bien faire. Alors, je vais vous montrer comment on réalise ce petit accessoire qui est ultra simple. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez juste utiliser un miroir. Après, vous utilisez la taille du miroir que vous voulez. Vous pouvez adapter le miroir à la taille du truc que vous avez assis. Bien évidemment, plus c'est petit, plus c'est facile à transporter. Donc, moi, ça va rester sur une base de 10 par 10, acheté alors malheureusement chez Castoburico pour 3,95€, les 6 ça coûte pas très cher et l'avantage c'est que vous pouvez donner le reste à madame elle sera contente pour mettre ça dans la baraque et vous ben vous serez content parce que vous devrez les poser vous prenez bien évidemment ce que vous avez dans votre atelier n'allez pas acheter du bois spécialement pour faire ça moi c'est de la récup c'est des trucs que j'ai démontés dans mon ancien atelier ça coûte rien et autant le recycler on ne brûle pas du bois on ne le jette pas on le recycle et voilà donc je vais utiliser du tasseau alors du 24 par 24 ou du 25 par 30 on s'en fout un petit peu la taille euh n'a aucune incidence sur la réalisation de ce petit appareil. Donc, c'est parti, euh, on va commencer à couper ça tout doucement à la scie. Alors, je vais pas le filmer, ça sert à oh, quoi okay. oh, allez, je suis parti. Bon l'épaisseur de mon miroir fait à peu près 3,5 mm, 4 mm donc j'ai choisi une fraise de défonceuse de 4 mm, on verra si c'est assez ou pas Bien sûr à la défonceuse on n'oublie pas les règles élémentaires de sécurité on adapte la vitesse de rotation à, au diamètre de la fraise ensuite le port du casque, les lunettes, l'aspiration si vous pouvez en mettre une dans ce cas là ça sert strictement à rien, il faudrait que j'ai un bac pour pouvoir aspirer par le dessous ou éventuellement sur le côté mais comme c'est une rainure ça sert pas à grand chose et un poussoir de sécurité 1 ou 2 ou 3 où vous prenez ce que vous voulez personnellement j'utilise ces petits machins magiques je vais pas donner de nom parce qu'après on va dire je fais de la pub c'est jaune Voilà. et vert bon mon miroir rentre parfaitement dans la rainure maintenant on va passer à l'étape suivante la réalisation du cadre vous allez comprendre pourquoi et là où je veux en venir J'ai coupé mes quatre morceaux de bois pour faire mon cadre là où va être inséré le miroir alors pour l'instant c'est pas encore euh, complètement à la bonne cote je vais tout repasser au rabot à recaler pour avoir des coupes d'onglet parfaites J'ai rectifié mes quatre coupes d'onglets, ça s'ajuste parfaitement. Merci le, le guide à recalé. Euh, il me reste plus qu'à coller ça. J'ai fait mes 4 petits chanfreins à l'intérieur du, du, du cadre. pardon. Passer maintenant au collage, donc bien sûr il faut veiller à bien mettre le miroir dedans, autrement on est cuit, ça sert à rien de mettre un miroir si dans le cadre il n'y a rien du tout. Clairement on ne se casse pas la tête à faire un truc chiadé, ça sert à rien, euh, ça c'est pour finir dans une caisse ou sous un établi, donc vous en servez uniquement enfin uniquement quand vous verrez que ben, je vais vous expliquer à quoi ça sert, hein je vais pas vous dévoiler le truc. Je vais réaliser deux pattes pour pouvoir l'incliner euh, au moyen de deux vis, on ne se casse pas la tête, il faut que ça reste simple, rapide et pratique. Bon alors comme tout à l'heure, hein, euh, on ne jette pas de bois, on récupère tout, ça c'est des restes d'un projet que j'avais, euh, bah, C'était des restes de la table à recaler, donc on recycle tout ce qu'on peut recycler. Donc au moyen d'une râpe j'arrondis légèrement les angles là, je pourrais le faire avec une ponceuse à bande, mais il est 8h10 mat et j'ai pas envie de faire de bruit. Est la bon comme vous pouvez le voir, il est assez brut de décoffrage. Je vais essayer de passer un petit truc, un petit coup de robot dessus histoire de dire que ça ce soit, ce soit fini à peu près, enfin, que ce soit un peu plus joli. Alors on va faire un avant-après si vous voulez bien. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez les distinguer, mais il y a les traits de, du passage de la raboteuse. Et on va essayer de faire partir ça. Donc normalement, c'est parti parce que le côté il est parfaitement plat. Donc je continue sur les quatre faces. Vous voyez, c'est du papier à cigarette hein. Il me reste juste à fixer ces deux petites pattes. Vous allez voir le pourquoi du comment. Ou bon, alors, ça ne prend pas du tout de place dans une caisse à outils ou dans un tiroir d'établi. Ça peut être sympa. Vous pouvez même faire une patte en dessous de votre établi pour pouvoir venir le fixer. Un tout petit, petit coulisse, comme une une coulisse de tiroir. Quand vous avez besoin, vous le sortez, c'est fini quand vous avez fini, ben vous le rangez, il n'y en a pas le plus ça prend, honnêtement en termes de travail là la vidéo est assez longue, parce que j'essaye je détaille, de détailler un maximum en termes de travail, ça représente allez, une petite heure, deux heures de boulot au maximum avec le collage, il faut compter allez, une journée quoi. mais le collage, ça dure bien évidemment, beaucoup plus longtemps que le travail effectué, bon maintenant, place à la pratique je vais vous montrer quoi ça sert réellement euh, alors, je pour rappel, c'est des apprentis du CFA de Arche dans les Vosges qui m'ont montré la technique alors c'est une technique que je connaissais déjà euh, là où je bossais avant on avait des équipes travaux qui soudaient les pipelines alors les pipelines c'est assez compliqué à souder il est soudé avec un miroir et dans toutes les positions possibles et inimaginables donc ben, souder au miroir les mecs ils faisaient ça avec, euh, comme ça comme euh, les doigts dans le nez quoi. donc ben, les mecs du CFA d'Arche, ben, c'était pareil quand ils m'ont montré ça je suis tombé sur le cul alors bien sûr moi j'étais resté sur le, la soudure mais j'avais pas pensé à transposer ce système là à, au domaine du bois donc ben, c'est chose faite alors c'est simple hein. le, le miroir va vous servir de troisième oeil pas besoin de se déplacer derrière pour regarder ce que vous faites ça va simplement vous guider vous regardez dans le miroir un coup de temps en temps et vous venez tronçonner vos pièces alors c'est plutôt très ingénieux comme système franchement fallait y penser fallait le transposer au domaine du bois c'est quand même pas mal donc bah, petite démonstration je vais changer de scie parce que celle là elle coupe plus du tout et je vais être obligé de me contenter d'une Dozuki qui elle non plus ne coupe pas trop que vous aurez compris le principe de ce petit accessoire ultra simple à fabriquer et ultra simple à mettre en œuvre. je vous conseille fortement de le réaliser si vous êtes comme moi pas très doué de vos mains pour pouvoir scier droit c'est quand même une aide assez utile alors ça coûte que dalle c'est facilement réalisable vous pouvez même ne pas faire de rainure. Hein. vous collez simplement le cadre sur un morceau de contreplaqué vous faites deux pattes et c'est fini euh, pour la colle euh, double face ça suffit largement moi j'aime bien un petit peu me Faire chier, hein euh, Ah non, je l'ai dit. Je suis désolé, je suis désolé, cher abonné. J'ai dit le mot qu'il ne fallait pas dire. Je tiens encore une fois à remercier le, les élèves du CFA Arch qui étaient présents sur le stand de, au Salon du Bois à Épinal. Alors, euh, un grand merci à eux. Très sympa d'ailleurs. Je vous conseille un jour de venir voir ce qui se passe à Épinal Pour ceux qui n'y sont jamais allés, ça vaut le détour. Euh, le stand... Où j'étais accueilli par la, la société Oryu, c'était une famille j'insiste bien sur le mot famille on essaye de démocratiser le travail du bois à la main et pas que forcément mais si ça pouvait revenir un petit peu euh, dans les esprits ça serait quand même pas mal donc voilà c'est terminé pour la petite parenthèse si vous avez des questions des commentaires positifs ou négatifs n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo je réponds à tout le monde et n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne